Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouvelle étape de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je vous emmène bosser ici, chez Cocorette, à Doulan, dans la Somme, en compagnie de Carole. Bonjour Carole. Bonjour Diri. Merci de nous accueillir. De rien. Alors toi, ton job ici, c'est Je suis responsable qualité, sécurité et environnement. Okay. Donc, je m'assure que tous les produits sont OK pour le client. Les bons œufs pour le petit déjeuner. C'est ça. Allez, on va voir ça ensemble Ça marche, on y va. Merci. Le masque Obligatoire. <rire> et alors ici, vous faites quoi, hein, Carole Donc on est sur le centre de conditionnement d'œufs de Doulan. Okay. Donc, on conditionne pour plusieurs clients, plusieurs groupes, plusieurs centres. Euh, on est sur un volume de 600 millions d'œufs à l'année. Waouh! Ok. Allez, je te laisse ma caméra. C'est toi qui filmes. Je filme? <rire> ouais. Non, c'est pas vrai. <rire> si. <rire> Attention, hein, le cadrage. Regarde. C'est vrai ou pas? <rire> ouais. Regarde, comme ça. Ah ouais, d'accord. On soit tous les deux. Tu fais gaffe qu'il n'y ait pas de. Voilà. Et vous êtes combien à bosser ici Là, on est 130 130 salariés, deux équipes, matin, après-midi. Alors ici La vaginaire obligatoire Oula, on marche sur des œufs avec Carole. Hein. C'est ça. On rigole pas avec la qualité, la sécurité. L'hygiène surtout. Donc toi, tu es là pour t'assurer que tout ça, c'est bien respecté C'est ça. Ok. On y va On y va. Bon, c'est impressionnant, tous ces œufs, Carole Un peu, oui. Oh, c'est la production d'une journée, là Non, il y a un peu plus quand même. Bon, ils viennent d'où, tous ces œufs, Carole Donc, Majoritairement des Hauts-de-France. Ouais. On est à peu près sur 250 éleveurs. De la région Ouais, okay. à peu près, c'est ça. <rire> Incroyable. Donc là, on est sur du 100% alternatif pour cocorette. D'accord. Donc œuf euh, plein air, bio, label rouge, permis label rouge. C'est impressionnant. Et alors toi, ça fait combien de temps que tu fais ce job euh, donc, Moi, ça fait 5 ça ans que je suis dans la société. Ça fait un an que je suis au poste de responsable qualité. Tu faisais quoi avant Avant, j'étais opératrice qualité, donc euh, réception, contrôle œuf, okay. Et après, j'ai évolué. Génial. Donc, tu as eu de la formation pour ça oui, c'est ça, j'ai été formée, donc il y a une bonne formation terrain, ce qui ouais. est la meilleure, la meilleure des formations. Comme diplôme, tu as quoi Donc j'ai un DUT commerce, donc il n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce qui s'est passé J'aime pas le commerce, c'était pas fait pour moi. Ah bon <rire> Non, pas okay. du tout. Et euh, je me suis orientée vers une licence qualité, sécurité, environnement et là c'était le déclic. D'accord. Et alors ton job ici, il consiste en quoi au quotidien Qu'est-ce que Au quotidien, Qu que tu fais euh, bah, je m'assure déjà que tout ce qui est règles de sécurité, euh, hygiène, environnement, c'est euh, OK pour tout le monde. D'accord. Euh, que toute la qualité des œufs est respectée, toutes les normes sont respectées. Donc, ça veut euh, dire que tu prélèves des œufs, tu les analyses C'est ça. On fait des contrôles sur les œufs, on vérifie ouais. la fraîcheur, on vérifie s'ils correspondent aux exigences de nos clients. D'accord. Euh, et après, voilà, on en rentre la production. Euh, c'est vraiment un métier euh, terrain. Il faut quand même être sur le terrain. C'est très très important pour faire des choses qui sont en phase euh, avec la production. Et tu travailles en équipe Bien sûr. Euh, donc moi, en qualité, j'ai euh, deux opératrices qui réceptionnent, qui font tous les contrôles contrôleurs, donc c'est un très gros travail. Okay. Euh, j'ai une assistante qualité qui s'occupe de la partie documentaire et qui m'épaule. Et après, bah, toute la production, euh, voilà, c'est un travail d'équipe. Et alors, c'est très automatisé, là C'est ça, oui. Si on va voir là, c'est quoi, là ah, C'est toi qui vas filmer. Hein. Oui, je filme. Allez, ça va Oui. Comment ça marche, alors mais moi, je veux pas casser d'œufs, hein. attention, au oh, secours Et oui. c'est bon. Et après, vous désarmez ici. Comme ça Voilà. Génial. Et après, je tourne Voilà. Ok, c'est top. Ah, oui, ok. Génial. Attention de ne pas casser les œufs. Cool. Bon, Carole, ça, génial, cool. hein, mon baptême de l'œuf. <rire> je peux monter un peu, là Non, non. Non On est à la bonne non, de terre non, non. Merci beaucoup, hein. c'est top. Horrible. Super, Carole. Donc c'est toi qui as installé la machine, là Ah non, c'est pas moi, non, non. On a participé au projet, oui. Moi, on m'a surtout demandé, euh, voilà, de faire tout ce qui était instruction, d'expliquer aux salariés pour qu'ils puissent l'utiliser correctement et, euh, voilà, faciliter la production. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette entreprise Tout, gérer tout, la grosse partie terrain, euh, le fait que, voilà, tout le monde est complémentaire, on est une équipe. Avec un produit sympa en plus. C'est ça, c'est quand même assez atypique. Est-ce que tu casses des œufs de temps en temps Comme tout le monde. <rire> et alors, les qualités qu'il me faut pour faire ton job ce serait Il faut être assez euh, rigoureuse, il okay. faut avoir beaucoup beaucoup d'organisation et savoir vraiment être à l'écoute de tout le monde. C'est ce qui n'est pas facile parce que chacun a son caractère, chacun a ses habitudes, sa façon de travailler. Et c'est le fait de devoir m'adapter à différentes personnes qui me plaît en fait, c'est le challenge. Je trouve ça passionnant, il n'y a pas une journée qui se ressemble, c'est très très intéressant. Et vous recrutez ici Bien sûr, oui, notamment sur les périodes saisonnières, même là on s'est agrandi, on a une calibreuse supplémentaire. Donc on recrute des personnes pour travailler sur, le, sur les bouts de ligne, sur la chaîne. À la coque, avec des mouillettes. Ici, on travaille en deux 8 Pas d'intérim ici, on commence en CDD. Et si tout se passe bien, on est en CDD. L'œuf, ou la poule, ou l'œuf. Carole, merci beaucoup pour la découverte de ton job ici dans l'œuf. Bah de rien, merci à toi. Ne repars pas sans tes bons œufs. Bah écoute, C'est sympa, merci beaucoup. J'ai adoré l'expérience. L'agroalimentaire recrute partout en France. Profitez-en. Postulez, il y a des jobs partout pour vous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à une prochaine étape de ce tour de France. A bientôt et n'oubliez pas de liker la vidéo. Rejoignez-nous.